Salut tout le monde, eh, c'est le deuxième live que je vous fais à partir de ma petite embarcation, mon paddle. Et là, je regardais, je suis un petit peu, euh... ouais, je suis à 300 mètres à peu près de la plage. De toute façon, on n'a pas le droit d'aller plus loin, il paraît. Euh, et en fait, euh, j'ai choisi euh, pile poil ce moment pour euh, vous confier deux trois petites choses en fait, et notamment vous donner une explication de pourquoi, euh, pourquoi vous me voyez moins ces derniers temps, notamment euh, en live, parce qu'en publication, je suis toujours là. Mais euh, en live, vous me voyez un petit peu moins. Ben en fait, c'est tout simple. Hein. Euh, parfois, l'inspiration est là, mais l'énergie, pas trop. <rire> il y a un petit bateau qui vient de passer, mais je sens que ça va secouer un petit peu, là, pour moi. Et, euh, et en fait, euh, ouais, il y a des fois, c'est un peu des passages difficiles, en fait. Et là, en ce moment, je suis sur un passage difficile. Alors. Il y, a des, il y a des choses qui se passent en fait, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui... Euh... Attends, je vais... <rire> il y a un truc qui arrive, attendez, bougez pas. Je sais pas trop ce que ça va donner, je vais me mettre à contre de la vague, donnez-moi deux secondes. Voilà, parce que je voudrais pas juste lâcher mon iPhone dans le dans l'eau. Voilà, c'est bon, allez, ça c'est fait. <rire> Alors en fait, ouais il n'y a rien de, y a rien de, de dramatique, il n'y a rien qui va euh, fondamentalement euh, changer, s'arrêter ou quoi ou quest Et je le dis notamment pour les gens de mon équipe qui pas manquer de regarder cette vidéo euh, je vous rassure il n'y a que des changements dans le positif mais il y a quelques semaines en arrière il y a quelques mois je vous ai dit que j'avais choisi et je vous ai conseillé de faire pareil de réfléchir à un moment donné à vous faire coacher en fait même si vous êtes à un niveau de votre business ou de votre vie où vous pensez que c'est ok et qu'il n'y a pas besoin je crois qu'on a toujours besoin sauf que moi j'ai pris un coach euh, top niveau et euh, <rire> le gars en fait je lui ai juste dit, il faudrait qu'on revoie un petit peu le branding d'Axel Crevaux, de Toi wow, ou de tout ce qu'on fait avec mon épouse et mes enfants. Et il a commencé par me décortiquer, euh, mais pire qu'une crevette en fait. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Je me sens euh, tout nu sans ma carapace. Mais c'est parfait parce que ça fait ressortir des choses. Mais du coup, en même temps, comme l'univers, il est très joueur, entre mon coach, l'univers, tout ça, les choses sont en train de se mettre en place. Et il y a vraiment des choses qui se coupent en fait. On prend des claques. On est déçu par des choses qui se passent. On... Il y a des choses qui arrivent qui, f... au contraire, nous, nous, nous, nous, nous mettent... Enfin, il y a un peu des extrêmes. J'ai un peu du mal à trouver les mots, mais il y a des extrêmes qui, qui se mettent en place. Mais je sais que c'est pour quelque chose de meilleur. Ça, à chaque fois, c'est ça dans la vie, en fait. Quand on a une marche à monter, en fait... C'est vrai, quand vous montez les escaliers tranquillement, vous montez les escaliers tranquillement. Puis voilà. Puis à un moment donné, il y a une, deux, trois marches. Il y a des marches qui sont plus hautes que les autres. Et là, à ce moment-là, il faut... Il faut s'arrêter devant la marche, puis il faut se dire, OK, je vais y aller à celle-là. Je vais y aller, mais peut-être que je vais avoir besoin de mes bras, je vais avoir besoin de me hisser, je vais pas pouvoir y aller tranquillement comme je suis en train de monter. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort. Et c'est quelque chose de très, très fort à vivre aussi parce que, du coup, forcément, quand on est face à cette marche, eh ben, à un moment donné, on se dit, il euh, y a des choses qui, qui se, il y a des doutes qui se mettent en place, en fait, il y a des réflexions qui se mettent en place. Mais vous savez quoi? Pour moi, c'est hyper positif. Euh, même si ça amène que des fois le matin je me lève et je me dis wow, est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment le bon truc oui, c'est juste que comme ça brasse là-haut vous savez qu'on a, on en a là-haut qui... Il y a le mental qui se met en branle et puis il y a le mental qui dit « mais non, je t'avais dit, c'était pas ça ». Puis l'autre qui dit « mais arrête, tais-toi ».« Mais si, si, c'est ça, c'est exactement ce qu'on est en train de passer, c'est pas bon, regarde, tu prends des claques dans la tronche, regarde, es en train de, tu, tu, tu viens de te planter à ce niveau-là ». Et en fait, c'est normal en fait. C'est ce que je vous dis souvent, le chemin vers la réussite, le chemin vers le succès n'est pas une autoroute en fait. C'est plus un chemin de montagne avec des trous, avec des cailloux sur lesquels on dérape, de, des fois, on tombe, puis on se relève. Ben, moi, je suis à peu près là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est parfait, parce que derrière, il y a toute une équipe, parce que derrière, il y a tous les enseignements. La plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de regarder ça et justement de laisser notre mental, de laisser cette petite voix, cette petite voix dicter ce qu'elle a envie de dicter. Et de dire, tu vois, c'est pas OK, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais rester plomb, plomb sur ton, dans, dans ta petite zone de confort, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager ce matin, parce que tout est parfait, tout est toujours parfait, et je l'ai piqué à François Lemaire à chaque fois, il faut que je le dise, parce que c'est vraiment pas de moi ça, mais ça m'a tellement emmerdé, c'est le titre de son livre, et c'est un slogan qu'il a en fait, il en parle souvent, et ça m'a beaucoup embêté ça, parce que moi quand il me disait tout est toujours parfait, et que j'étais en train de, de me croûter, parce que vous le savez, il y a, il y a un petit peu moins d'un an et demi, on est parti sur une double faillite, je me disais, mais lui, il raconte n'importe quoi. Et en fait, c'est juste vrai, en fait, tout est toujours parfait. Si je rencontre un mur aujourd'hui, si j'ai telle déception aujourd'hui par rapport à telle situation, si j'ai ça qui se passe, si j'ai ça qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui se prépare pour moi. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer. Et en même temps que je vous le dis, je me le réintègre à moi aussi parce que même si on connaît, même si on sait les choses, il y a besoin de les réentendre, de les relire de régulièrement y revenir. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je vais rester sur ce live, assez court finalement, mais essentiel. Je voulais juste vous dire, je suis là et je vais être là, plus en plus sur ce schéma-là, de vous partager ce qu'on fait avec ma belle famille. Enfin, ma famille qui est belle, hein, c'est pas ma belle famille. Euh, parce que c'est ça la vie, c'est comme ça. On repart dans quelques jours en camping-car, puis on va revenir, puis on va repartir, puis on va revenir. Puis on va repartir parce que c'est comme ça qu'on aime vivre en fait et le business que je fais aujourd'hui me permet de faire ça de gérer tout à partir de mon téléphone et c'est juste génial et puis clin d'œil à notre groupe avec qu'on a avec anne et les enfants le groupe juste waouh n'hésitez pas vous êtes les bienvenus sur ce groupe ben c'est juste waouh quand la vie nous offre ça et quand on, on partage ça d'ailleurs surveillez un petit peu parce que je viens de croiser une méduse tout à l'heure j'avais rarement vu une méduse aussi belle dans la mer qui est euh, avec des, des, des, des tons bleutés ou violets donc, je vais vous partager ça tout à l'heure, le temps de finir ma petite balade en paddle. Et puis, euh, bah écoutez, portez-vous bien. Et juste, je vous répète une dernière fois, quand vous avez des claques, quand vous avez des portes, quand vous avez des déceptions, déjà, exprimez-les, exprimez-les aux personnes avec, avec, avec, qui sont responsables de ça. Exprimez-les autour de vous, exprimez-les à vous-même. Analysez, prenez du recul et avancez, parce que ça vaut le coup. Je vous embrasse, merci d'être là, je vous aime énormément. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien profiter de la vie. Ciao, ciao